Et yo tout le monde, Steridil, on se retrouve pour le succès Hippo-Héros de Halo 3, donc pour ce faire on va lancer la carte Fonderie en forge sur Halo 3, on va se transformer en Bouboule, on va aller supprimer une caisse et donc le but ça va être de voir une petite peluche d'hippopotame qui est euh, cachée dans des détritus donc une fois que la caisse a été supprimée vous pouvez vous retransformer en humain, zoomer euh, dans les détritus en question et vous verrez une petite peluche d'hippopotame et ça devrait vous débloquer le succès. Bon voilà j'ai envie de dire euh, pourquoi pas. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo et bien entendu vive l'eau.